américain. Il m'arrive un truc de fou. Il m'arrive un truc de dingue. Je suis ici en Guadeloupe, à Sainte-Anne. Derrière moi, c'est le Pierre et Vacances de Sainte-Anne. Et euh, si je suis ici, c'est parce que j'ai une histoire extraordinaire à te raconter. Tu vois, mes cheveux sont longs, c'est pas pour rien. C'est pour les besoins du tournage du prochain film de Franck Dubosc, All Inclusive. C'est un truc de fou, je joue dans ce film. Et l'histoire qui m'est arrivée, j'ai envie de te la raconter. Reste accroché à cette vidéo, assieds-toi confortablement, parce que je t'emmène dans les coulisses de Ce tournage, j'ai eu l'autorisation de Fabien Antoniente qui est le réalisateur de ce film de tourner ces images. C'est une exclusivité et tu es là sur mon vlog. Allez, viens, je t'emmène. Ça va déménager. Et... Action! Va bien. Et aujourd'hui, le princesse est en fête! Fait. Ah en effet, ce Coupé. jour c'est le vôtre. Coupé. Coupé. Coupé. Donc, tu vois, je t'emmène ici dans le décor de ce film et surtout dans les coulisses du film et tu vas voir. Un film, c'est surtout une fourmilière de techniciens, de gens que tu ne vois pas quand tu regardes un film. Mais c'est absolument fantastique de voir comment un film se réalise. Et j'ai le plaisir de te faire cette vidéo qui, je l'espère, te fera rêver. Tous les matins, tout le monde est où qui vivent L'équipe de production, les techniciens, les cadreurs, le son. Et bien entendu, tout le monde a le scénario, ça, tout le monde sait ce que c'est. Mais ce qu'on connaît beaucoup moins, c'est le storyboard. En fait, tout le film, est réalisé comme une bande dessinée. On voit les séquences, les plans, on sait où doivent se placer les caméras et les acteurs pour ensuite arriver au moment crucial où on fait les répétitions comme on le voit là avec Josiane Balasco et puis on a Fabio Antoniente derrière l'écran, à gauche on a Victor Belmondo, à droite on avait Mister V. Ensuite on fait les répétitions avec les caméras et il faut savoir comment ça cadre pour donner ce résultat final qu'on voit au grand écran. Quand on fait un tournage, bien entendu, il y a son lot de rituels. Bah ici par exemple, bien entendu, le rituel c'est de se faire coiffer. Alors pour la petite anecdote, et ça je tiens vraiment à le dire parce que bon c'est vraiment super méga kiffant, le coiffeur qu'on voit ici, c'est le chef coiffeur et styliste de coiffure de cinéma, Cédric chami Alors Cédric Chamy, c'est le seul coiffeur européen qui a été récompensé avec un Emmy Award pour avoir été le coiffeur du fantôme de l'opéra. Et après. Le bon quart d'heure de coiffure dans lequel on m'a fait aussi une petite teinture parce qu'il fallait que j'ai les cheveux beaucoup plus foncés. Et bien il y a à nouveau un quart d'heure de maquillage. Et puis bon, là on voit Caroline Anglade faire le pitre et c'était toujours la bonne humeur sur le plateau. Derrière les décors, c'était sensationnel. Et puis on passe à l'habillage, chaque jour, avait son lot de costumes. Là, j'ai le costume pour le premier jour, c'est être au bord de, de l'eau, donc j'allais faire un concours de plats. Et bien entendu, ça, tu ne le verras pas. Allez, les claquettes de circonstance, et c'est parti sur le plateau. Fabio Toniente qui me fait la petite coiffure, me donne mes dernières instructions, et ça y est. Allez, enfin, je me lance. j'ai donné de ma personne. Alors on pourrait penser qu'une seule prise suffirait, bien entendu ça aurait été beau, mais voilà, c'est plat, j'ai dû les faire une bonne douzaine de fois, je te prie de me croire, que j'ai donné de ma personne et que ça commençait à piquer. Alors bien entendu, il fallait refaire les scènes, les séquences, parce qu'on déplace les caméras, on va le voir plus loin dans le vlog. Là, tu vois Christophe Canard faire un petit pas pour s'entraîner et voir où la caméra se positionne, c'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour le rôle hein J'espère que ça donnera bien à l'écran et que tu aimeras ce que je viens de faire, plus tout le reste. Voilà, c'est ça. Parfois, il faut faire plusieurs prises en espérant que la meilleure soit retenue. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir en tenir une. Donc voilà. voilà Donc euh, voilà, on est en train de plier. C'est fini pour la journée. Pour moi, c'est ma euh, eh ben, ma, ouais, ma, première journée de tournage. Il <rire> s'est passé tellement de choses en une journée, j'ai l'impression qu'on en a eu plusieurs. Donc voilà, journée terminée. petit bagage ah! que je gagné ce concours Oh la fucking marre Vraiment, est vrai, je Vraiment, il y a... Vas-y vas frappe, frappe T'as vu comme je suis rouge Il est toujours est... Où, genre, y y y est rouge, on continue est... de rendre ça rouge J'ai gagné ah, On est sur un gain, euh, sur un gain total, ouais Ouais, je vois qu'on est sur hein. un La première place <rire> ouais, ouais. T'as gagné, et on va même t'engager pour que tu apprennes aux jeunes espoirs à, à faire de beaux plats, euh, quoi c est c est un ça, un ça ça ça ça. bien joué C'est maintenant Le changement, les plats, c'est maintenant Le changement, c'est maintenant Bon voilà, je suis équipé, il y a le micro dans le lieu de cravate. J'ai tout ce qu'il faut, tout est mis et on va répéter. Allez, j'y vais. Une chose que j'ai vraiment découverte lors de ce tournage, c'est qu'on passe énormément de temps à tout déplacer. En fait, on passe plus de temps à déplacer, installer, désinstaller le matériel que vraiment faire du jeu de comédien et d'acteur. Là, par exemple, tu vois l'ingénieur du son déplacer son matériel avec son assistant et tous les autres personnes de la régie qui déplacent leur matériel. Et là, on voit Fabien Poniente donner les dernières instructions aux sousi de Patrick Chirac. Là, tu assistes à la répétition de Christophe Canard. C'est cette fameuse scène où moi j'apparais dans le film pour la première fois lors de la soirée des sousi. Deuxième jour de tournage pour moi, c'est le 27e pour l'équipe sur 40 jours de tournage. Vous voyez un petit peu où, où on se situe. Et là, on m'éteint la lumière en pleine tronche. Voilà. C'est fini, quand c'est fini, c'est fini Donc je te dis à demain, moi je vais me coucher Je suis épuisé, mais en plus il fait très très chaud Il fait très très moite, allez, à demain Quelle vie de merde quand même, hein. C'est insupportable Là, il y a quelqu'un qui me filme, c'est un caméraman professionnel et un belge en plus. Benoît Tenis. Exactement. Et on le dit à la belge, Tenissen. Tenissen, Tenis Voilà, ça c'est à la belge mais francophone. Voilà, et voilà le cadre dans lequel on est en train de tourner le film. Et c'est aujourd'hui mon troisième jour de tournage. Allez, je vous montre le bar, du, le bar du pirate dans lequel je fais ma première apparition dans le film. Voilà, le bar du pirate. Que vous allez voir ou que vous avez vu dans le film, c'est ici que ça se passe. Et il y a des tonnes et des tonnes de matériel de film, c'est un truc de fou. et Quand on voit ça comparé à ce que moi j'utilise pour mon vlog, ça n'a rien à voir. <rire> tu as une idée de combien de, de tonnes de matériel il y a ici ah, y a plusieurs, des, plusieurs, Il y a plusieurs plusieurs. J'ai cru comprendre qu'il y avait 20 tonnes de matériel. Oui, je pense que c'est de l'ordre de 20 tonnes qui sont arrivées C'est oui. un truc de fou ah oui. quoi. Il y a du matériel qui est arrivé en bateau et du matériel qui est arrivé en avion. Et puis toi, t'as pris du matériel dans ta poche aussi, non Non, pas dans, <rire> poche. dans les poches. dans l'avion, il y en avait avec moi, oui. Voilà, voilà. Et donc, c'est ici où il y a la soirée sosie, et moi j'arrive, et je ne suis pas un sosie, je suis le vrai, à vous le découvrir dans le film. Et voilà, il faut que je vous montre quand même Benoît, parce qu'il est toujours derrière la caméra, et ça fait partie de ces gens qu'on ne voit jamais, mais qui font voilà. partie du, du tournage. Et on essaye de bien faire. Bah plutôt, oui. Ouais. plutôt oui, ouais. Donc, vous avez vu le décor, hein Michel a travaillé, lui il travaille Là on a fait plusieurs séquences de nuit euh, de fête. Alors ça fait combien de temps ouais. que tu fais ce métier toi ça, ça fait 30 ans. Plus 30, 30 ans. ans Donc on a as fait des tournages. Hein. Oui, on en a fait. un petit peu plus tôt, faire un film, c'est aussi beaucoup attendre, attendre, et encore attendre, et puis attendre, à n'en plus finir. Ici maintenant, je vais te démontrer dans cette partie du vlog, pourquoi on attend si longtemps. Là par exemple, Fabien Antoniente donne toujours des instructions à tous ses comédiens, ce qui est normal. Et puis bon, là tu attends que tu passes à ton tour, mais cette attente, j'essaye maintenant, dans cette séquence, de te montrer pourquoi et en quoi elle consiste. Et quand il y a des tournages en extérieur, bien entendu, c'est tout qui suit dans des camions pleins de vêtements, de maquillage, de tentes pour pouvoir effectivement assurer tout le nécessaire pour le tournage. On fait plusieurs scènes ensemble, le petit plan. On a surtout des échanges de regards, tout toi et fait, moi, tout à fait. Alors, euh... humide. <rire> et toujours accompagné de deux verres, toujours, toujours, toujours. Et parfois c'est long, hein, comme ça, d'attendre, comme ça. On est là, depuis ce oui, matin, euh, euh, midi. et, puis, et puis, on attend, puis on attend. Et puis euh, voilà, les, les vedettes ce joues, ce qui euh, est normal, hein, euh, les le euh, vedettes euh, joues. Exactement. Euh, Action C'est Non, non, tu n'hallucines pas, c'est bien la 32e de la même prise, de la même séquence, du même plan. Fabien Antoniente est effectivement très exigeant et fait attention au moindre micro-mouvement parce que de la comédie, et c'est ce que j'ai découvert en, en participant à ce film, c'est que le rire, ça se millimètre, ça ne s'improvise pas, ça se répète. Et la 32e, ce n'était même pas la dernière. Allez, prepare, super, super, super, super. Et action Petite observation assez intéressante, avant que je n'aille au tournage, beaucoup de mes amis et de mon entourage m'ont dit « Tu vas voir, tu vas t'éclater sur le tournage, tu vas rire, ce sont des comiques !» Je pense maintenant qu'à ce stade du vlog, tu as bien compris que faire un film, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration, beaucoup d'exigence. Et ce que tu vois là, c'est très peu de rire, effectivement, parce que les comédiens, autant les techniciens, les machinistes, et toutes les personnes qui sont impliquées pour la réussite de ce film ou de n'importe quel autre film, ça demande avant tout énormément de concentration. Alors non, on n'a pas ri autant que ça. Enfin, Action sauf pendant les pauses déjeuner, et dîner et peut-être même en soirée. Viens d'avoir Paloma. Pareil qu'il y a 2 cm de neige à Paris. Pas de place à l'approximation. Avec des caméras de ce type-là de haute qualité. Bien entendu, toutes les mises au point doivent être extrêmement précises pour avoir des belles profondeurs de champ. Et là, vous voyez des machinistes mettre des tapes sur le sol. Et ce sont ces repères-là sur lesquels les acteurs, les comédiens vont devoir s'arrêter et savoir que c'est à cet endroit-là que la mise au point sera faite sur eux, leur visage. Et là, tu vois Franck Dubosc prendre la pause pour vérifier que la mise au point est bien au bon endroit. Et Attendez qu'on fasse un signe. Action. Paul. Bon. grand-père. Va Je vais lui faire un bébé à Paloma. Alors je te dis que rien n'est laissé au hasard, ça va même jusqu'aux figurants qui ont une position, un emplacement bien précis. Et là on voit Morgan, le deuxième assistant réalisateur, qui donne le top départ pour chaque figurant pour qu'il passe au bon moment devant la caméra. part de nouveau pour un tournage et là il faut il faut que je montre Jen. Salut Jen. Salut. Oh, moi j'ai eu à faire souvent avec toi regardez-moi ça comme les splendides splendide. Alors qu'est-ce que tu fais dans le film Jen Ah oh, mon dieu c'est ah. Je suis assistante réalisateur. Oh là là c'est rien que ça dis donc. Ouais. Ouais. Et, et alors quelle assistante bah, toujours avec le sourire, toujours sympathique même s'il y a toujours euh, des moments un peu un peu speed sur le tournage t'es toujours calme toi. Euh, bah, ouais faut ça hein, c'est mieux. C'est génial et aujourd'hui tu nous emmènes où je vous emmène à l'île gosier On va essayer d'y arriver. Oui, parce qu'il y a eu, il euh, quoi, un ouragan Non, c'est pas un ouragan. Un non, c'est une onde tropicale. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est ouais, descendu. A... C'est descendu. C'est ouais, ouais. Mais bon, il y a quand même de l'eau, quoi, soit... Ah, il y a beaucoup d'eau. Voilà. Donc j'avais envie de, euh, de montrer Jen, parce que bien sûr, <rire> elle est vraiment super sympathique. Et il y a de la buée sur le. Ouais. <rire> ça c'est parce que dehors il fait très humide non, et la différence de température fait qu'il y a de la buée. Bon, j'espère qu'on va, on va te voir. Ouais, voilà, voilà, là on te voit mieux là. Et puis derrière il y a Victor, mais bon là on va laisser se réveiller hein. <rire> Le temps est incertain, il a, il a fait très très mauvais, il y a eu l'orage, il y a eu une tempête cette nuit et on est censé tourner une scène dans l'eau alors qu'il fait beau, l'eau est turquoise mais avec ce temps c'est moins joli. Mais on m'a fait savoir que le tournage allait bien se passer, d'ailleurs je suis passé déjà au maquillage et je vais passer à la coiffure. Donc on va voir ce que ça donne. Chauffeur, balayeur, t'es tout toi. Hein. Tu, tu, tu fais tout toi. Hein. <rire> On te voit partout. <rire> tout dans le film. <rire> bah Si, dans mon making-of, tu Dans mon making-of, tu es dedans. Ah là, voilà, ça y est, tu es dedans. Ah, merci, bouge pas. Merci. La ah lumière, tu sais que la lumière déjà C'est pas Bon, vu la lumière est belle. c'est. Du C'est grâce. Vous haut, vous jouez comme ça. Vous ne pas C'est Avec directement dans le ciel. Avec c'est directement dans le ciel. Ben mieux que la naze. Ah, J'ai pris, de... pris le job à Pierre et Vacances, là. Ah. Oh. Oh, merde <rire> Je te garde en souvenir. Mister V et moi, on couche ensemble. Exactement. Voilà, ça y est. Là, on va est commencer, on va faire après une petite cigarette d'après-sexe. Oh. Oh. C'est vraiment très très sympa. C'était bon, mon chou. on casse tout. le lit qui se dégagne. se démonte. Regardez ça. Oh ah, là là. Qu'est-ce que c'est bon. Très important. Entre les tournages, ça détend. Oui, oui, oui, oui. Bah, faut... On relâche relâcher la pression, du sein. Là, c'est aussi euh... ça la vie d'acteur. C'est de c'est du partage. C'est de l'amour, ouais. que du, du love. Que du love. Allez, attention. Ah oui. Allez, Ça me demandé. Ça tourne au tourne-son. Oui, il, en fin il est en fin de semaine là. Il y Et action. Allez, reculez les Et moi j'ai rien contre, mais on n'est pas aux vieilles charrues les indiens. Hein. Il y a des gosses partout ici. On est en train de tourner les dernières scènes du film qui seront bien entendu intégrées à quelle partie du film, je ne sais pas, ça je ne le maîtrise pas à ce stade ou au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais vous voyez, le temps est moyen. Entre quelques averses, il faut trouver le bon moment pour pouvoir faire les prises de vue et donner l'impression que c'est euh, le beau temps, le beau soleil. Et là, derrière, c'est euh, Franck Dubosc et François-Xavier de Maison qui sont en train de faire leur tournage de la séquence du jour. Alors le tournage, tout ça, sa fin Eh oui, bientôt. Comment ça a été Merveilleux. C'est vrai Ouais. On a fait un très beau film, avec beaucoup de rires, beaucoup d'émotions, des personnages auxquels on s'attache, qu'on aime, et voilà, un film que on va tous avoir envie d'aller voir. C'est vrai Ouais. Bon, bah là, on va y aller alors. Allez. En tout cas, merci. Tant t'en <rire> ciao. ciao. Le tournage touche à sa fin et Fabien Antoniente a réservé, privatisé un espace dans un hôtel non loin de Sainte-Anne. Et ce soir, ça va être la fête où il y aura tous les comédiens, les comédiennes et même les figurants ont été invités. Ça promet d'être une fête monumentale. Vous imaginez bien, 40 jours de tournage, ça se fait Voici arrivé à la fin de ce vlog, oui oui je sais, je t'entends, je t'entends, c'est déjà fini, t'aurais aimé en voir beaucoup plus, moi aussi j'aurais aimé montrer beaucoup beaucoup plus parce que j'ai des images pour faire un vlog de 3 heures, Eh bien c'est comme dans un film, il y a des scènes qui se tournent, il y a des scènes qui ne s'utilisent pas et beaucoup de scènes que nous avons tournées n'ont pas été utilisées au final dans le film, mais c'est comme ça, c'est pour les besoins de l'histoire, pour les besoins du film, pour qu'il soit encore léger et agréable à regarder, je te dis à très très vite, ciao ciao